Bonjour à toi chers spectateurs, et on va parler d'un film, alors je ne me serais pas tendu à faire une critique en dessus, mais je suis assez heureux de, vous pou de pouvoir vous parler donc de L'innocent, le nouveau long métrage de Louis Garel, qui raconte l'histoire d'Abel, un jeune homme qui travaille dans un aquarium et qui vit avec sa maman Sylvie, et sa mère Sylvie est prof de théâtre en prison, et celle-ci va tomber amoureuse de Michel, un tolard qui est sur le point d'être libéré, ils vont se marier, Sauf que Michel ne semble pas être ce qu'il est selon Abel. Et Abel soupçonne qu'il va embarquer sa mère dans des mauvaises aventures. Dans des eaux troubles. Dans Exactement. des eaux troubles. Exactement. Voilà. Tu me fais voyager, Albert. Ah oui. C'est fou, hein Mais je suis un... un arpenteur, un voyageur. Ah bah oui, mais là, tu me fais <rire> voyager avec les films dans lesquels tu m'embarques. Moi, ça me convient, c'est parfait. Comment vas-tu Bah, ben, ça va super. Ça va très bien, il fait beau, là, à l'heure où nous... Tournant cette vidéo. Oui, parce que quand la vidéo va sortir, <rire> il est possible qu'il fasse beaucoup moins Rimbaud, beau. Ça voilà. sera je... très tard dans l'année. Exactement, je ne sais pas quand le film sort. Il sort en mais... novembre, je crois. Ah quand même. Donc on a quand même Ah c'est un film de novembre, d'ailleurs. Oh, voilà, ça passe bien. C'est un film de novembre. Et euh, non, non, donc non, il fait très beau actuellement, donc euh, c'est tout à fait réjouissant, tout Exactement. à fait agréable. Euh, Louis Garel, réalisateur. Euh, alors, Louis Garel, réalisateur, passionne autant qu'il euh, assomme beaucoup de gens. <rire> On va pas se voir la face, mais Louis Garel, quand il a commencé à réaliser des films, il réalisait des films comme Philippe Garel, son papa. Il faisait exactement la même chose. Des récits courts, sur un laps de temps très réduit, avec très peu de personnages, en noir et blanc. C'est exactement ce que fait papa. Qu'à partir du là, on pouvait se poser la question de quel est l'objectif de Louis Garel en tant que réalisateur. Et puis depuis quelques temps, il expérimente un peu plus, il tente des choses, et après la croisade, qui est complètement passée inaperçue, il nous pond donc l'innocent, qui est une comédie assez déjantée, euh, qui change de format, qui change de type de film, qui choisit d'être une comédie beaucoup plus axée sur les gags que réellement sur un propos ou sur une métaphore. Donc c'est assez surprenant de la part de Louis Garel, mais je dois avouer que le film, en ne sachant pas vraiment ce que j'allais voir sur le papier, bah, on s'est dit pourquoi pas. Et c'est là que je me tourne vers toi mon cher Albin et que je te demande ce que tu as pensé de l'innocent. Alors... Pour, pour commencer, Louis Garel, comme tu disais, effectivement... Euh, qui... C'est euh, bon, évidemment beaucoup plus reconnu pour euh, son, son, sa carrière d'acteur. Euh, et euh, bon c'est vrai que c'est pas un cinéaste, moi, enfin j'ai vu, bon, voilà, qui m'intéresse. Euh, sûrement parce qu'effectivement, comme tu te disais, il, est, il était énormément jusqu'ici dans l'ombre de son, de son père, Philippe. Ah, oui. Euh, ce cher Philippe. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'avec, euh, depuis, alors moi j'ai pas vu la croisade, mais de ce que j'en avais vu, c'était avait une espèce d'élan un peu comique euh, qui était ouais. peut-être moins présent avant et j'ai l'impression qu'il assume beaucoup plus euh, cette euh, ce registre là avec euh, bon alors enfin assume beaucoup plus même complètement avec l'innocent euh, qui est sans aucun doute son meilleur film voilà si vous n'avez pas aimé les films précédents de louis garel sachez que moi non plus donc euh, et j'ai et j'ai beaucoup aimé l'innocent voilà. donc euh, donc c'est quand même un point euh, qu'il est, qu est vraiment très important de souligner, quoi. Parce que c'est vrai qu'en général, un réalisateur qu'on déteste ou qui nous intéresse pas, bon, c'est rare qu'il nous surprenne. C'est rarement au bout du sixième film qu'il va réussir à nous surprendre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il en avait fait quand même trois. Ouais, je crois. Donc euh, là, c'est son quatrième long, euh, et, je, et je sens qu'il tient quelque chose. Même si j'ai ma petite idée du pourquoi. Voilà. Mais, Mais ça, euh, on donc, aura l'occasion d'en parler. Donc dans voilà, un voilà petit donc scénar. première, euh, voilà pour commencer, premier avis, j'ai beaucoup aimé le film. Et eh bien je suis d'accord avec toi, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Je t'avoue que j'y suis allé en ne sachant pas de quoi le film parlait, en sachant uniquement le casting. Moi non plus, Et en pareil. me disant, c'est une comédie, peut-être que ça peut être drôle. Mmh. Et en fait, dès le début, tu sens qu'il y a une ambiance beaucoup plus légère que ce que Louis Garrel nous a habitué d'ordinaire dans ces longs-métrages. Il y a un côté vraiment beaucoup plus désinvolte, beaucoup plus déjanté. Il y a vraiment cette envie de vouloir surfer sur une comédie qui soit beaucoup plus gaguesque et basée à la fois sur une bonne écriture des personnages et en même temps sur un bon contexte. Il y a cette envie de vouloir mêler plein d'univers tout en gardant une certaine cohérence à la base. Et du coup on se retrouve devant une une bonne comédie. Une comédie devant laquelle on se marre, une comédie devant laquelle on est on a embarqué dans un élan où on se dit ouais le film est drôle. Le film est vraiment drôle. Et au-delà de ça, le film est intelligent dans son humour. C'est mmh. pas uniquement on va t'envoyer des gags à la gueule et puis on va se débrouiller pour que tu rigoles avec ça. C'est vraiment... Le film fait 1h40, personnellement, je n'ai pas vu une seule seconde le temps ça passé. passe très vite. J'ai eu l'impression ouais. que le film durait en une fraction de seconde, que le rythme était tellement bien amené, que les situations étaient tellement bien construites et que l'évolution aussi des personnages était tellement bien faite mmh. qu'en tant que spectateur, on n'est pas uniquement en train de se dire « Ah, oh, je me marre bien ». On se dit « L'histoire est prenante ». Les personnages ont une jolie évolution. Bah, J'ai beaucoup aimé l'évolution d'Abel, qui passe d'un espèce de gamin pourri gâté par sa mère à un adulte qui assume un peu plus ses choix. Sylvie qui est un personnage aussi qui évolue de manière très intéressante, qui passe de prof de théâtre à fleuriste pour au final devenir une, une mère beaucoup plus épanouie. Michel qui, qui prend un rôle qu'il n'avait pas du tout à la base et qui choisit de l'assumer à un point très fort. Enfin, J'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution de l'ensemble du film. Il y a une vraie intelligence d'écriture des personnages, euh, comme tu dis, une vraie progression, euh, un sens du narratif, du, du romanesque, euh, qui est, euh, du rebondissement, mmh. du, euh, du rythme, comme tu dis, euh, qui, est, qui, est tout à fait, euh, qui est tout à fait remarquable, euh, et qui paye pas de mine. C'est-à-dire que le film est un petit film, quand même. Ouais. Enfin, il faut le dire, hein, oui, c'est un, oui, un petit film. Ce n'est pas un film qui figurera dans les tops de l'année, ce n'est pas un film oh, qui, pense marque, pas, non. qui marquera euh, les, les non plus... Euh, euh, dans l'histoire du cinéma quoi mais mais mais mais mais mais c'est un film qui se tient de bout en bout qui est très bien structuré qui euh, en même temps est pas et est, est, est, est pas du tout un film premier degré c'est un film qui est beaucoup plus comme tu dis fin qu'il en a l'air et même dans son humour beaucoup plus distancié euh, par rapport à ses personnages ou situations euh, qu'il qu met en scène euh, qui qu qu voilà, qu qu qu déroule donc euh, donc là-dessus oui c'est faut faut, c'est vraiment, euh, vraiment une belle surprise. Mais et puis pour moi, c'est vraiment un cas d'école qui prouve qu'un réalisateur peut enchaîner plusieurs films et où on se dit, c'est bon, on l'a cerné, et réussir à se renouveler. Mais je pense qu'il a trouvé son ton. Je pense que Louis Garel est un homme qui se prend beaucoup, peut-être en tout cas dans ses films. En tout cas, une part de lui qui se prend beaucoup moins au sérieux qu'on ne le pense. Voilà, tout à fait, moi, je, je l'ai jamais rencontré. Voilà, mais ça se ressent aussi dans ses choix, choix ouais, de, les, de rôle. Pas ses choix de réalisation, mais ses choix de rôle. Ouais, les personnages qui se donnent aussi, oui, qui ça. sont un peu des grands-enfants. Mmh, en fait, bah, tout, le tout le temps. Un peu Il ouais. euh, euh, bon, y a un côté, justement, là-dessus, là il est quand même dans un, un héritage un peu nouvelle vague. Moi, je trouve qu'il a des. Justement, non, <rire> il a des airs un peu de Jean-Pierre Léo dans ce côté. Grand enfant, oui, voilà. vrai. pas pas du tout dans le jeu, non non, mais dans, euh, voilà, la... mais euh, même physiquement parce que j'ai perdu est plus petit, Garel est plus grand, etc. Et Garel est beaucoup plus, il a un physique beaucoup plus, on va dire, euh, même s'il il avait un certain charme Léo, mais euh, beaucoup plus séduisant, on va oui, dire, voilà, clair. Mais euh, mais euh, mais j'ai perdu le fil de ma pensée, mais oui, mais vraiment Garel euh, est, euh, est vraiment est vraiment euh, est vraiment excellent. Et, euh, et je, je sais... Pourquoi je disais ça bah, Tu disais ça parce que c'était surprenant comme choix de, de, de changer autant de... Ah, voilà, ouais, ouais, de achète. changer de ton, voilà. Ouais, et, de, et de, de, de maltraiter son image aussi. Voilà, voilà c'est ça, parce qu'on parlait de, de ces rôles. Après, voilà, on va en parler après, mais, mais je pense que, que ce qui ce peut-être aussi euh, la cause de ce changement brutal, de ce revirement et de, ce de cette pas anticalité. au niveau du scénario Je pense que c'est le scénario. Le scénario qui est donc écrit par Louis Garel et par Tanguy Vielle. -Viel, voilà. Vielle, que, que tu maîtrises bien, visiblement. je maîtrise bien, puisque j'ai travaillé, euh, j'ai fait mes deux années de master sur... Guy donc qui est un écrivain pour ceux qui ne le connaissent pas, qui, euh, qui a publié, qui publie aux éditions de minuit depuis 1998, et euh, qui est un des, on va dire, des écrivains euh, bah, de derrière les fagots que les gens ne connaissent pas parce qu'il n'est il est, il est pas, pas médiatisé, est par quoi, est pas un, un, ce n'est pas Wellbeck, ce c'est pas un auteur populaire, euh, c'est un auteur de niche, mais, euh, mais qui, qui a commencé à se faire un nom dès les années euh, 90, 2000, début des années 2000, et notamment dans le milieu un peu euh, fermé de de la littérature, je dirais, exigeante, voilà, qui... et, euh, et c'est un auteur qui a, effectivement, qui, comment dire, dont, dont, dont l'œuvre est, est, est travaillé constamment par des une, un désir de rena renarrativiser la littérature française, hmm. qui, à une certaine époque, euh, comment dire, euh, après le, le nouveau roman, euh, est allé vers majoritairement, on va dire, vers quelque chose de beaucoup plus des, beaucoup plus fictionnel et des romans beaucoup plus réflexifs okay. euh, qui, qui, qui assumaient moins une forme de plaisir narratif une forme de plaisir du, du roman tout simplement tu okay. vois. Et, euh, et ça passe notamment chez Tanguy Vielle par quoi ça passe dans ses romans par une influence du cinéma c'est pour ça que j'ai ah, travaillé sur voilà. lui et du film noir Surtout. Qui est le grand dada de Tanguy -Viel. Le grand dada de Tanguy c'est le film noir. Et évidemment, l'innocent... Est, est à quand la même base un film noir. C'est quand même un film noir, voilà. C'est donc... vrai que oui, on part sur un postulat de film... Si on enlève la partie comique amenée par Garel, c'est vrai qu'on est sur une structure de... Un homme se grève dans une famille, et potentiellement, cet homme n'est pas ce qu'il paraît être. Potentiellement, c'est un homme dangereux. Tout à fait. Et le film, ben, quand même, euh, évolue vers le film de casse, hein Clairement, un film clairement. de casse, donc on est et d'ailleurs, Panguiviel a écrit un roman qui s'appelle L'Absolue Perfection du Crime, qui en fait joue avec le, le, les, tous les codes du film de casse. Qui va puiser chez Tarantino dans Reservoir Dogs, chez Kubrick, évidemment, qui était la source d'inspiration de Tarantino. Donc, euh, comment il s'appelle, l'ultime Radia, Tout à fait. Euh, qui va chercher du côté aussi de, euh, de Michael Mann, de, de un peu des tonton flingueurs, parce qu'il voilà, euh, comment dire, euh, Tanguy Viel, il, est ses, il fait partie de ces écrivains postmodernes qui vont piocher un petit peu partout, ouais. qui malaxent le tout, et qui font une forme de patchwork, euh, voilà, intertextuel, euh, tout à fait euh, passionnant. En tout cas, si vous, aimez, si vous allez voir L'innocent et que vous aimez L'innocent, allez acheter les, les romans de Tanguy Viel. Ok. Voilà, ah, genre, je fais la promo. <rire> non mais ça <rire> je note, pire. parce que réellement, pour le coup, c'est ce qui m'a le et plus je pense plus. que ça te plaira c'est ce qui m'a le plus plu en fait parce que dans l'écriture j'ai trouvé qu'il y avait euh, cette grande intelligence de, de respecter les codes de deux types de cinéma mm -hmm. radicalement opposés d'avoir vraiment cette partie où il y a un suspense indéniable, mm -hmm. où il y a vraiment quasi une enquête de la part d'Abel qui va mais vraiment chercher c'est un de suspense hein, ouais, hein, sur hein, la première partie même, fin, même après, hein. ah, même partout, partout. Ouais, tout est film film est... suspense. En fait, le film est véhiculé comme une comédie mm -hmm. mais il a une bonne base de suspense dans laquelle le spectateur se retrouve très bien, mm -hmm. c'est une base dans laquelle vraiment on se laisse embarquer, dans laquelle on se dit ok ce personnage on a vraiment envie de savoir qui c'est Michel et en même temps on se dit qu'Abel est peut-être dans une espèce de complotisme total mmh. où il imagine des choses qui n'ont pas lieu d'être et c'est ça en fait qui va driver toute l'écriture et qui je trouve est très intéressante parce que du coup on pourrait se dire qu'on se fait facilement manipuler en tant que spectateur mmh. que c'est le scénario type de je crois que c'est quelque chose mais en fait non mais en fait oui mais en fait non et c'est d'emblée ce qui est posé avec la scène d'ouverture où Tout as ce fait. personnage je sais plus tu as un échange bah, Michel entre est, en train, je de, disait, et est voilà. en train de jouer un, une scène de commissariat il répète une scène de commissariat c'est ça et donc ça. le film commence on a l'impression qu'on est dans une scène d'interrogatoire je sais plus, mais c'est un interrogatoire ou quoi. Et puis hop, la caméra se déplace et non, en fait, on est dans une, sur une scène de théâtre. D'ailleurs, cette scène-là m'avait fait beaucoup rire parce que moi, ne sachant pas ce que j'allais voir, j'ai regardé le début du film, j'ai fait « Oh merde, oh, c'est pas du tout ce que je pensais que j'allais voir. Oh merde, oh merde. <rire> » Et ensuite, je vois le décalage et je fais « Ah, ça va. » Et oui, parce oh, que c'est réjouissant, justement. En fait, c'est du décalage que naît mmh. le, la force du film. Exactement. Et, euh, et tout ça, euh, ça vient de Tanguy Viel, je pense. Parce que c'est ce que fait sa littérature. C'est ce okay. que produit sa littérature. Et, euh, et en fait, j'espère que les deux sont devenus amis. Et j'espère que les deux vont avoir une magnifique carrière. Voilà, ça y est, Tanguy Viel et Garel. Parce que je suis un grand fan de l'écrivain. Tanguy Viel, j'aime beaucoup. Pas Tanguy Viel, ou lui, Garel. J'aime bien son côté un peu, parfois un peu flegmatique. Enfin, un petit peu. En fait, c'est ça qui se ressent aussi dans l'écriture. Par le biais notamment du personnage d'Abel, mais pas que. Aussi, un peu le personnage de Sylvie qui est montré comme une maman qui, par moment, est presque. Pas à côté de la plaque, mais a envie presque d'être à côté de la plaque. Mais c'est ça qui est drôle en fait. Le quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on se retrouve vraiment sur un. Enfin, moi, j'aime bien que tu aies apporté ça quand même parce que ça donne vraiment de l'impact en fait mmh. à tout le film et à toute sa logique de construction où on se dit vraiment qu'on a deux auteurs qui ont parfaitement mmh. trouvé le, le terrain adéquat Exactement. pour mettre en avant les deux choses qui leur plaisent le plus. En fait, ce qui est bien, ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il y a une vraie rencontre. Mmh. Il y a une vraie rencontre de, ar de deux artistes, Garel et Viel, et, et ça fait un, et ça fait une, une jolie œuvre quoi. Mmh. Ça fait. Euh, à l'image encore des aussi des, des bouquins de Tanguy c'est-à-dire un, un peu de niche qui fera pas beaucoup de bruit, qui fera... Voilà, mais, mais, mais qui... Euh... Mais putain, qui, qui mériterait, ouais, quoi. Oui, c'est ça. Qui, qui a de vraies qualités. Enfin, moi, je trouve que c'est une des meilleures comédies françaises que j'ai vues de, de, de l'année, quoi. C'est pas faux. Et je trouve qu'il y a une vraie... Euh... Mais je sais pas si on parle trop là parce qu'en fait on, on doit parler d'écriture, de mise en scène, etc. Grave, ouais. Mais il y a une vraie veine actuellement. Il y, y a une vraie veine d'ailleurs dans, dans la comédie française, je trouve, qui de une vraie veine qui va chercher du côté du noir aussi. Mmh. Dans le parfum vert de Parisé, qui était à Cannes, euh, qui va sortir. Je sais pas quand il sortira. Il y, y, y, y a aussi une dimension Hitchcockienne qui est, qui est aussi dans l'innocent, euh, mais toujours, euh, mais, mais une vraie dynamique qui naît. Euh, à la fois d'une croyance absolue euh, en, en, en, en pouvoir de la narration et du romanesque et du rebondissement euh, et, et, et à la fois voilà cette, une distanciation un petit peu à troisième degré mmh. euh, qui fait qu'effectivement ben, euh, le film s'exhibe comme, comme fiction mais c'est de là que, que naît le plaisir on n'est euh, pas dans une logique euh, voilà, de distanciation qui tout de suite va euh, produire une, une, une réflexion qui, qui, bah, qui parfois une distanciation qui peut parasiter le plaisir narratif. Et euh, pas du tout. Là on est dans une, une alchimie absolue qui qui innerve les bouquins bouquin de vielle qui est dans le film de qui est dans l'innocent et qu'on retrouve dans, dans, dans pas mal de comédies euh, euh, actuelles. J'ai l'impression. Là, ça me vient pas tout de suite. Mais dans le parfum vert, je sais que c'est tout à fait présent. On est exactement un peu dans la même euh, veine. Et, euh, et je suis sûr que les, nos, nos spectateurs, enfin tes spectateurs, euh, euh, euh, trouveront des exemples. Mais je suis sûr qu'il y a des tas d'exemples de films euh, comme ça, qui payent pas de mine, que, qui sont dans cette logique-là. En termes de mise en scène... Bah, Louis Garrel, au final, c'est vrai qu'avec le recul, euh, il est un peu... Il se détache en fait en termes de style et en termes de rythme de ses précédents métrages, mais il cherche encore une fois à pousser sa logique dans une autre direction. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'on est vraiment sur un film où euh, bon, déjà c'est beaucoup plus énergique, Mmh. c'est indéniable, le film est vraiment dynamique il est très bien monté il enchaîne vraiment bien les séquences mmh. l'aspect comique est vraiment maîtrisé les situations sont vraiment bien amenées et je trouve qu'en termes de, de graphisme et de réalisation, le film a presque des affres de films de mafieux par moment mais complètement ouais, ouais. Bah, euh, bah encore bah tu vois, justement, moi, je trouve dans l'atmosphère un peu bleutée du film, moi je me rappelle que le film est très bleu. Oui, tout même. à fait. Euh, Mais il y a beaucoup de séquences de nuit, en fait. Euh, ouais, c'est évidemment très nocturne, dans une logique, encore une fois, de film noir, voilà, euh, puisque, voilà, l'espace-temps le, le, du film noir, c'est souvent la nuit. Euh, donc, on retrouve ça nécessairement. Donc, il a il connaît très bien les codes, donc il les exploite euh, parfaitement, sans trop sans, sans le surligner, quoi. Euh, après, donc, donc, cette atmosphère bleutée, voilà, elle a un, un côté un peu Michael Mann aussi, tu vois, mmh. mais, mais on est dans, dans la copie, enfin, on n'est pas du tout dans Michael Mann, mais, mais voilà, il y a, y, a, y a ce côté-là. Il y a encore une, une fois, fois cet objectif de, de, de mélanger les genres ouais. et de proposer une, son, son interprétation finalement du, du style de film qu'il a envie de convoquer. Et je trouve que ce qui est intéressant sur le plan formel, au niveau de l'image euh, des, des teintes, c'est que c'est du bleu, c'est un peu grisâtre, on est à Lyon, Lyon c'est comme une ville, pour être de la région, euh, je connais très bien Lyon, c'est une ville grisâtre, il sait l'exploiter justement, mais euh, il mais y a une forme de chaleur un petit peu aussi. Ben, dans, le... dans les teintes c'est pas du froid non plus euh, clinique non parce que le film va pas mal se passer en intérieur mmh. à de nombreuses reprises et les intérieurs sont au contraire très chaleureux on a envie d'y rester presque Exactement. c'est ce presque réconfortant de voir comment il veut jouer sur cette dichotomie entre ce qui se passe dans le cadre qui doit amener du suspense et l'extérieur de nuit qui clairement l'amène ce suspense mais les intérieurs qui sont quasiment toujours réconfortants Exactement. et c'est très subtil parce que du coup ça donne un peu une atmosphère dans laquelle le spectateur va se perdre je pense notamment à l'ouverture de la... de la boutique de fleuriste. Mmh. qui est une scène qui respire une forme de joie de vivre indéniable, mais dans laquelle Louis Garrel veut amener du suspense. Parce que derrière, il veut amener un changement de situation, il veut amener le personnage de Michel et d'Abel qui vont avoir une confrontation, il veut amener un espèce de retournement ou quelque chose, et du coup il se sert de cette ambiance-là pour jouer sur ce que le spectateur est supposé attendre de cette situation. Et c'est tout, bah tout à fait ça, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que c'est tout à fait cohérent avec euh, cette ambition de mêler film de famille, un peu cocon, comédie, ouais, et film ça. noir. Exactement. Et, et film de suspense. Mm. Et tu vois, je trouve qu'il y a vraiment, euh, d'ailleurs, euh, bon, même si on en est un peu à la mise en scène, mais au niveau de l'écriture, le film évoque vos énormément soupçons de Hitchcock justement, parce que, pareil, encore une fois, je pense que c'est vraiment l'influence de Viel qui, lui, est un grand fan d'Hitchcock. Il a écrit un tout petit, euh, un tout petit livre qui s'appelle Hitchcock, par exemple, dans lequel, en fait, un narrateur euh, fait... Euh, cherche, essaye de faire un top des meilleurs films du monde, parce qu'une revue l'a contacté. Et sauf qu'il n'y arrive pas, il galère, il galère. Et en fait, il est, fan, il, il est absolument fan d'Hitchcock, ce narrateur, comme l'écrivain lui-même. Et donc, il fait un top des. des en fait, avec que Hitchcock de dessus. <rire> mais, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et, euh, et voilà, dans, dans ce côté, euh, bah, dans le récit de cette femme, euh, dans, dans, dans Soupçons donc. Qui, euh, qui soupçonne son mari de, son mari de vouloir l'assassiner. Ah, bah ah bah là, on, là, est... on, on est complètement là-dedans. Sauf que c'est un fils voilà. qui soupçonne Il un homme soupçonne de vouloir tuer sa mère. Le compagnon de sa femme, enfin le mari même. Ouais, le mari. De sa mère, pardon. Ouais. Le mari de sa mère de vouloir euh, l'assassiner. Enfin, Ou la cas, mettre dans des. La mettre dans, dans, dans de beau dans de draps. Le dans le beaux draps, exactement. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup pour le coup le film en plus est divisé vraiment en deux parties bien distinctes Il y a oui. cette première partie qui est exactement ça. Est ça Et une deuxième partie dont on va éviter, éviter de trop vous révéler euh, les tenants et les aboutissants Qui va faire changer un petit peu de direction le personnage d'Abel ainsi que celui de Michel Et qui va surtout donner une nouvelle portée au film et presque en faire un film d'action slash thriller un film que... de casse quoi. Les un film de casse, ouais. Mm. Complètement. Mm. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce revirement de situation qui dynamise vraiment le récit. Ça marche très bien. Qui mm. pour autant ne donne pas l'impression, comme on peut avoir sur beaucoup de films, que genre il y a deux films en un. Non. On a vraiment l'impression que c'est la continuité. Une fluidité. Ouais. Tout est limpide en fait. Ah en non, c'est impressionnant. Ouais. Et, et après bon, sinon en termes de mise en scène, voilà pour ce qui est de ben, la direction d'acteur aussi. Moi alors tu vois, j'ai un problème avec Noémie Merlan par exemple. Je... J'aime pas du tout cette actrice, qui me, que je trouve, un côté un peu princesse, un peu, un peu chippy, je sais pas, il y a un truc chez elle qui me, euh, qui m'irrite, euh, qui m'irrite assez, euh, violemment, quoi, ah oui, ce -là. fortement, ah ouais, surtout dans le film d'Odiar, de, de, là, cette, cette horreur. Ah euh, les Olympiades, c'est ah oui, vrai que c'est pub oublié. de parfum infâme, là, euh, woke, entre guillemets, enfin... <rire> oh la violence Oh non, mais excuse-moi, mais... Bon, c'est-à-dire.. Je, je, retire, je retire ce que j'ai dit J'avais hésité, hésité à l'inviter sur les Olympiades. Je hein. retire ce que j'ai dit. Mais non, non, pas woke, mais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, mais. bon cette pub de parfum inclusive, voilà, qui est pour pour pour, pour, pour, pour, pour, pour comment dire de. Démonstrative, voilà. C'est-à-dire. Mais euh, On met les Olympiades de côté je parlais de quoi De la direction d'acteur La direction d'acteur Noémie, Noémie Merlant, Merlant est très bien oui, oui. Voilà Noémie mais... Merlant est très bien Bah je te propose qu'on saute tout de suite bah, dans oui, le casse euh, Noémie Merlant est très bien, mais on peut parler également de Roche d'Izem Qui est, est vraiment bon. excellent Roche d'Izem est vraiment fait. excellent, il a du charisme et il est, il est, est indéniablement... il est inquiétant, est... il se redéfinit tout le temps, on sait ouais. jamais ce qu'il pense, on sait jamais pourquoi il est là, et ça, ça c'est fort voilà, Ouais, ça, non non c'est clairement fort mmh. On peut citer Anout Greenberg, qui joue Sylvie. La mère. la mère qui ouais. est vraiment qui est très, vraiment très très excellente bien. pour le coup euh, on peut citer bah moi j'ai envie quand même de caller un petit mot sur Naomi Merlan que j'ai trouvé vraiment excellente dans oh, le film. vraiment je bah. trouve qu'elle a beaucoup de charme et qu'elle a beaucoup de charisme et qu'elle a un personnage qui en plus pour être facilement un rôle de pain -bêche ou euh, ou un rôle un mmh. peu excentrique et énervant et je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien elle arrive très très bien à bah, le, personnage le personnage est moins caricatural qu'il en a l'air c'est ça c'est ça que j'aime bien dans le film ouais clairement et puis bah il y a Louis Garrel a lui, évidemment qui joue aussi et Louis Garrel qui je suis désolé ah, je dois dire, Garel, c'est un type qui... Euh, il plaît beaucoup Bobo, entre guillemets. Il déplaît beaucoup à ceux qui se disent non-Bobo, qui aiment le cinéma, etc. Il déplaît beaucoup. Bon voilà, il divise énormément. Il est, il est très euh, il est très clivant. Mais euh, je suis désolé, Garel, je trouve que c'est un bon acteur. Ah bah c'est un a, très bon acteur. En fait, il... Il a un flegme en fait, qui a, est particulier, voilà, qui je qui pense ne plaît pas à tout le monde. Il a, il a un style, c'est-à-dire quand tu le vois, tu le reconnais. Exactement. Euh, on pourra dire, oui, je joue toujours de la même façon. Bah, C'est peut-être un peu vrai, mais bon, il y a des grands acteurs qui ont quasiment toujours joué de la même façon. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, je trouve que je euh, joue souvent euh, Dieu, mais, mais, mais en fait, on aime Depardieu pour ça. C'est-à-dire que Dieu, il est plus que, que son personnage. Bruce bon, euh, Willis Bruce Wayne ou Bruce Willis, ouais. mais il y, y a des styles d'acteurs. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des acteurs qui changent d'identité, qui changent de peau. Il y a des acteurs de caméléons. Peau. Les... Voilà, tu as des acteurs qui changent de peau. Euh, Je ne sais pas, Daniel Deleuys, bien sûr, par exemple. Et ouais. puis tu as les acteurs qui, qui sont dans une case et qui s'en sortent ouais. bien. Qui, qui sont dans une case, mais voilà, qui, qui presque jouent avec, qui mmh. l'explorent. Qui explorent ce leur... qui lui même ce qui fait partie d'eux mais voilà qui, qui vont essayer d'explorer sous plusieurs facettes et c'est ce ouais, que fait Garel fait. et puis surtout Garel voilà il est que... mais un peu comme Lacoste je veux dire c'est des réalisateurs bon des acteurs pardon Lacoste il, il... bon Garel il plaît peut-être plus à une élite euh... Lacoste il arrive quand même un petit peu plus à être caméléon je trouve hein. il arrive quand même à jouer différents Ouais mais on le reconnaît toujours C'est vrai qu'on le reconnaît suite, toujours ouais. même si à contrario de Garel qui dit. pour le coup euh, est souvent vraiment dans le même rôle voilà, en bon, plus rôle. il s'appelle toujours Abel dans ses films, c'est marrant. Et ça c'est intéressant aussi que le personnage s'appelle toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il crée un ethos qui, euh, qui peut déplaire. En fait c'est normal qu'il déplaise, c'est ça qui est intéressant chez lui. Si Garel plaisait à tout le monde, euh, moi ce que j'aime, c'est qu'il a ce côté français, euh, ah bah, oui. cliché, mais c'est ça qu'on qu aime, ce que les étrangers aiment aussi sûrement. Mais, euh, mais euh, non, il, il, comment dire, la, la caméra l'aime. Voilà, là, en même temps, là, c'est lui qui tient la caméra, donc c'est ça. Oui, ça sera <rire> non, un peu toujours, étonnant quoi. que l'inverse se passe. Mais la oui, je ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il a des traits qui sont faits, Il Il a un des... visage qui est fait pour le cinéma. C'est ce veut, c'est pas faux. Et le cinéma, c'est pas du théâtre. C'est-à-dire que c'est important aussi, au cinéma, un visage mm. singulier qui, euh, que la caméra donc, va arriver à, à capter dans, dans ses détails, tu vois, émotionnels. Mm. C'est... Euh, c'est un vrai acteur de cinéma. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, on arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de L'Innocent Moi, ce que je retiens de L'Innocent, c'est une rencontre inattendue entre le public, entre moi, et ce film, et Louis Garel, et entre Garel et Vielle qui, qui arrivent à donner un, un film euh, vraiment de très très bonne facture. Mm. Et une super comédie. Noire. Super comédie, Noir. Eh ben, je ne vais faire que plus soir ce que tu dis. C'est clair que même moi, je ne m'attendais pas forcément à ressortir autant convaincu par le mmh. film. Mais clairement, le film est drôle, le film est cool, le film est dynamique, plein d'énergie, mélange les genres, arrive à nous donner quelques frissons, mais avant tout à nous faire rire. C'est un film qui est super bien porté en termes d'acteurs, qui est bien réalisé juste comme il faut, avec juste le nombre de références nécessaires pour appuyer l'ensemble. Bah, C'est vraiment une bonne surprise, Innocent de Louis Garel. Donc allez-y, je pense que vous allez bien aimer. Je pense, oh, franchement. Oui. Et oh oui. toute la famille. C'est un film familial, fait. C'est vrai qu'en plus, c'est un film que je suis... en fait, tous ces films sont aussi... Euh, bon, voilà. <rire> Mais il traite aussi... Le qui film rouge avec la de la famille. son cinéma, c'est la, la famille. Hein. C'est la famille. Hein. Est la famille lui clairement. étant fils d'un grand cinéaste aussi, on comprend que ça le... <rire> ça le travaille. Ça, ça le travaille. travaille les liens Mais... familiaux. Ouais, ça c'est clair. Merci, mon cher hein, Merci à toi d'avoir participé à cette petite je vidéo. Je suis très content. Bah cool, tant mieux. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Au revoir. Tu nous as fait une gisque Ouais, au revoir. au revoir. Allez, au revoir. Oh, bon, bah, elle est bien la vidéo.